Et tu sais que le jour où j'ai sorti la vidéo, on a fait un gâteau ensemble, j'ai perdu 50 abonnés <rire> Non, je rigole pas, hein, c'est vrai. Hein. Il y a eu des commentaires, ouais, à cause de ta copine, t'es plus pareil, tu fais plus les mêmes choses. Mais ça à voir en plus, t'as pas changé. Bah, euh, apparemment, j'ai changé. Mais t'es pire qu'avant. <rire> <voyez, t> <rire> c'est de ta faute. Ouais, t'es genre, je vais changer en bien, Attends, hein. on met la lumière. Hop. Après, tu me la laisserais, je le prends mais t'arrêtes de faire la femme superficielle s'il te plaît Bon y'a pas. vous avez bien quoi aujourd'hui vous n'aurez pas le, le Ouh là le plaisir, le privilège de voir madame dans une vidéo oh, est, elle, elle est à côté je, je filme en étant C'est aussi ça la vie de couple c'est des, des imprévus Des trucs comme ça mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça Aujourd'hui on est là pour parler de coup de gueule Je suis sur un jeu euh, Qui existe encore hein. Non je rigole plus sérieusement on peut pas faire genre c'est un bide Parce qu'il a quand même bien tenu ce bougre de Modern Warfare Mais aujourd'hui je vous avais dit que je vous ferai une vidéo Coup de gueule sur le mode League Et c'est le moment, c'est le moment là là Là, je me suis chauffé un petit peu, j'ai fait une petite game avec, euh, vous les voyez, Call of Duty League, règle effective, effectivement, attention, et teste le mode league tant attendu. Non, non, pas du tout. C'est un chant à mode league, tu vois, et en fait c'est un petit peu comme les pervers qui sortent leurs gags dans les métros, tu vois, ils t'en montrent qu'un bout. Bah là c'était pareil, on croyait qu'on allait avoir le mode league, on en a eu qu'un bout. D'ailleurs, si vous voyez un pervers faire ça, n'hésitez pas à le tabasser, c'est pas bien, et, et c'est pas bien. Hashtag analyse. Bon, du coup écoutez, aujourd'hui je vais me faire la, le, le scalp de, de, de, de nos amis d'Acti. On va parler du mode league, donc on va aller in-game, on va débattre de tout ça, on va en discuter, et puis et puis voilà, hein. c'est parti Let's go, Wouh on est parti les gars pour du modern warfare ça me fait plaisir, en vrai, moi je trouve ça cool qui est cette playlist, mais attends, nous sommes quel jour à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le vendredi 28 février, veille, veille de mars hein, le, le meilleur ouais, mois le meilleur mois de l'année, hein, c'est le mois où c'est mon anniversaire, un jour, en 1995, j'ai été, je suis né, effectivement. Ma mère a donné naissance à, à un grand homme, à une, à une grande personne, carrément, je dirais. Non, bon, c'est pas bien de s'autosucer. Mais plus sérieusement, pourquoi est-ce que je fais une analogie avec la date Pourquoi est-ce que j'évoque la date alors que, ouh attends petit kill, alors qu'en soi, on s'en bat les couilles de quelle date on est. C'est pour rappeler un truc, c'est que 1er mars, il reste officiellement, à peu près, à, à vue de louche à merde, euh, 7-8 mois de jeu, à peu près, 7, 7 mois et demi, ça va dépendre quand est-ce que sort le prochain le prochain code et le délire pourquoi est-ce que je vous en parle là maintenant tout de suite c'est parce que après grosso modo, grosso modo 5 mois de jeu nous avons enfin eu le plaisir avec la S2 d'avoir cette playlist CDL. Playlist CDL moi au début tu vois tout, tout niais que je suis tout homme simplet que je suis je pensais que c'était enfin la ligue que nous attendions Attends, attends, attends, attends. Je pensais que c'était en vrai la ligue que nous attendions, tu vois. Je me dis quand même, le jeu il a 7 mois, ils vont, vont peut-être un moment à nous respecter, tu vois. Pensez à, à, à, à ne pas nous déféquer sur le coin de la gueule, tu vois. Parce que bon, le mode ligue, on le sait, c'est un truc que, que les joueurs apprécient, qui a besoin d'être bien fait. Mais vraiment bien fait, parce que sinon c'est de la merde. Par exemple, l'année dernière, Black Ops 4, ils l'ont sorti quand en janvier Peut-être pour essayer de nous faire un truc bien. Bah, bah pas de chance, hein, ce qui est sorti en janvier, ça pue la merde. Là, ils ont aussi pris leur temps. Donc, c'est-à-dire qu'ils nous ont mis un système de saison, ils nous ont mis un système de, de, de, de, de skill-based matchmaking. Bon, ça, je vous en ai assez parlé, hein. On va avoir arrêté de parler du skill matchmaking. Et donc, du coup j'en suis moi arrivé à perdre espoir. Et c'est pour ça que quand j'avais vu la playlist CD, je me suis dit, yes, enfin ils vont nous respecter. C'est parti, on va avoir un peu de ligue. En plus ça se trouve, ils ont retenu la leçon de Black Ops 4. Il va pas puer sa tente. Ouh le petit doom. Attends, on prend la MP5, on rush, ça va être devant moi, ça va être devant moi. Attends, attends, regarde, regarde. T'es où Regarde ouais, un là. Là où là Moi oh, je suis sorti du point, on l'a perdu. On l'a perdu à cause de moi. Attends. Moi je joue mes kills. Honte, la honte. Donc moi je me disais enfin, quelle a été ma déception quand j'ai vu que c'était qu'une simple playlist sans mode de classement, ça sert à quoi Déjà, bon, si tu te dis, c'est juste un mode compétitif comme ça un peu nul. Wesh, on dirait le mode clan là de Call of Duty Ghost et qui est le pire mode League de l'histoire de tous les modes League, de tous les FPS, de tous les temps, c'est pas possible le mode league par exemple, sur Black Ops 2, nous, on kiffait, tu vois, il était lourd, il était même, il était même bien, surtout par son classement. C'est ce qui a fait que des personnes avaient un but pour jouer, tu vois. Là, je dirais qu'ils ont fait quand même un bon job pour euh, le, le, le, le classer, à, nous ma à maintenir, tu vois, euh, la durée de vie du jeu, dans le sens où il y a quand même... Pas mal de nouveautés, voilà, ça aura pris un peu de temps, c'est pas parfait, mais moi grosso modo le système de saison, je trouve cool, pareil pour les nouveautés, alors en plus elles sont gratuites, autant on peut leur chier dessus sur pas mal de trucs, autant du free contenu les gars, euh, excusez-moi, c'est pas sur ça que vous me verrez jeter la pierre sur Acti, tu vois, même s'il y a le skill base matchmaking, tout ça, cette année niveau contenu ils se sont dépassés pour faire en sorte que le jeu ait une meilleure durée de vie, c'est-à-dire euh, plus d'un mois, hein, parce que grosso modo les Black Ops 4, etc., un mois, un mois et demi après, c'était un peu mort, même s'ils étaient bien occupés de Black Ops. Ok, blackout. Ouais, ouais, bah, mets-toi bien devant moi. <rire> Il m'a mis pas bien lui. Mais là, par contre, tu vois, qu'ils aient mis pris du temps à sortir la ligue, c'est pas si grave au premier abord si le mode déchire. Dans quel sens Dans le sens où, le, certes, le jeu dure un an, mais s'ils mettent, je sais pas, tu vois, un ou deux mois à sortir la ligue, c'est pas grave parce qu'au début du jeu, tout le monde est sur le classé. Toi, t'es là, t'es sur le classé, t'as envie d'être niveau 110, d'avoir une grosse tub, tu vois, de, de, de découvrir le jeu, de savoir ce qui marche et tout. D'ailleurs, en plus, si je dis pas de bêtises, par contre, parce que je sais également que ça peut marcher, le mode ligue, il était à la sortie de Black Ops 2. Il y avait pas les classements, mais il était à la sortie de Black Ops 2. Sauf que le délire, tu vois, c'est que prendre plus de 4 mois pour nous sortir qu'une playlist, c'est-à-dire un truc qu'ils auraient pu nous mettre déjà à la base, ne serait-ce que pour patienter, j'ai trouvé ça honteux, excusez-moi. C'est pas digne, c'est... Quelle indignité. C'est pas digne, c'est... C'est réellement 0 sur 20. Parce qu'ils privent les joueurs d'un truc qui... Qui kiffe à l'unanimité pour en plus derrière, quand ils mettent un truc en place, en plus que... Du fait que ce soit bah, quand même c'est largement en retard, on va, pas se... on va pas se le cacher, Bah, le truc n'est même pas abouti. Il a pas de classement, il n'y a pas de classement correct, rien. Maintenant, on va essayer de se rappeler des, des différents modes de ligue ce... de ceux... Ouh de ceux où il y avait du respect Donc c'est à dire ceux où on n'a pas eu Pris un coulis de merde sur le visage hein. Oh dommage il y a eu Black Ops 2 euh, Incontestable, euh, lourd, meilleur mode league de tous les temps euh, Trop trop bien, le système de classement était très cool En vrai, en vrai, peut-être pas meilleur mode league, pourquoi mais Moi je mettrais peut-être quand même devant Advanced Warfare Le mode league de Advanced Warfare Était encore mieux parce qu'il y avait des récompenses Des trucs et tout, euh, on s'en rappelle Je crois que tu pouvais choper une armure ou je sais plus quoi exactement Mais c'était archi cool, le mode league d'Advanced Warfare Était vraiment bien, lui par contre je sais plus s'il si était à assorti Du jeu également ou pas, peut-être qu'il y en a qui peuvent me le rappeler Dans les commentaires, et enfin Il y avait le mode league de World War 2 Qui était euh, pas drôle. Il avait des problèmes, je sais plus exactement pourquoi Mais il était quand même correct Lui enfin, le mode League de Black Ops 4 Je me rappelle plus de celui d'Infinite Warfare Tout simplement parce que, que j'y ai pas joué donc, Je vais pas commencer à vous raconter ma vie à, à parler d'un mode League que je n'ai pas expérimenté Mais voilà, donc euh, moi je tenais à faire ce coup de gueule euh, S'il vous plaît, pour les prochains jeux, arrêtez de, de, de. Ok, vous commencez à faire les choses Plutôt bien, je trouve, dans la gestion du jeu Et de ses contenus, c'est-à-dire les contenus gratuits Les trucs cools ajoutés au fur et à mesure Ce qui euh, rajoute un peu du peps et tout ça Ça c'est bien, maintenant il va falloir faire un All around, tu vois, c'est-à-dire tout bien, c'est un petit peu comme tu, quand tu vas au resto, entrée, plat, dessert, si t'as l'entrée qui pue la merde, ça ternit quand même un peu le bilan, et bah ben là c'est pareil, on veut une année où l'entrée, le plat et le dessert défoncent, c'est-à-dire un bon classé, un bon mode league et euh, grosso modo un bon jeu, voilà. <rire> un bon gameplay. Voilà. C'était le petit coup de gueule euh, C'était pour exprimer ma petite déception Du fait qu'on soit le 1er mars qui est toujours pas un mode League Moi par exemple à l'heure actuelle le classé c'est pas ce qui me chauffe le plus Malgré le season pass Je sais qu'il y en a que ça chauffe tu vois et, et si il y avait eu un mode League cool Bon bah j'aurais peut-être pu accrocher encore un peu plus au jeu Maintenant on va attendre le BR Voilà on va attendre le, le mode Warzone J'ai hâte je, sais, je pense Enfin, en tout cas, non, mais Je vais même pas mentir je connais la date de sortie Mais je vous le dirai pas Mais je sais qu'il sort bientôt Et j'ai hâte euh d'avoir euh, les premiers retours sur le mode, voir ce qu'il vaut. Je sais qu'il y en a qui vont gueuler un petit peu. Moi, les gars, on me rajoute un nouveau mode gratuit développé depuis des mois en plein milieu du jeu. Bah écoute, je serais débile pour dire non. Ça se trouve, il sera vraiment cool. Même si la mode des BR est un petit peu passée, hein. genre la mode des. Ouh, la mode des bears c'est comme les vans, gros. Les gens, ils nous ont ou Les doudous s'en Les gens, ils ont, ils ont tellement exploité ce truc-là que c'est devenu un petit peu, euh, un petit peu pété. Mais bon, on va dire que le temps de développer un jeu correct, ça prend du temps. Donc la mode ne pouvait pas, enfin, le passage de la mode pouvait pas réellement être anticipé. Mais bref, je vais voir ce que ça vaut. Personnellement, je trouve que Blackout était un BR de qualité. Peut-être que c'est une homme populaire opinion. A vous de me dire encore une fois en commentaire. Mais voilà, j'ai hâte de voir. Ça va rajouter un petit truc et c'est sympathique. Bon, vous allez bien Moi, je vais super bien. Je suis fan d'une équipe qui a réussi à s'imposer contre la Juventus Turin. Tu Juventus tout court, je crois, si ce n'est pas de bêtises. Contre la Juve, donc ça me, ça me fait plaisir, j'étais au stade, c'était une belle rencontre. Ça faisait longtemps que les supporters lyonnais n'avaient pas le droit au bonheur et à une belle ambiance, en plus, pour une fois, tu vois. On va dire que le groupe Amas Stadium, c'est pas, pas le Maracania, tu vois, c'est sympa, mais ça pourrait être souvent mieux. Et là, ce soir-là, c'était top. Donc j'étais satisfait, on a pu faire les animaux, des gros pogos, des gros trucs. C'était cool, merde. Oh, le double, monsieur Le double pour Zach Nani petit double, ça va venir par là. Je suis dans la merde, je suis dans la merde. Hop là On saute, maintenant on vient là. Hop là, encore la série de 5, monsieur La série de 5, ça va rentrer dans le point là tout de suite par là. Je sais qu'ils sont là. Je sais, je sais que vous êtes là. Je connais trop le jeu Je connais trop le jeu J'ai pas joué en compète mais je le connais mieux que vos darones Wouh encore encore encore Donc non non, ça m'a fait plaisir c'était grave cool Donc du coup moi je pense que je ferai le retour Le retour euh en, enfin si en tout cas il n'y a pas le corona qui, a, qui annule tout ça En tout cas moi j'espère qu'il n'y a pas de coronavirus qui annule le retour Les Turinois ont pu à venir et on espère que ça ne va pas donner une catastrophe de santé Mais je suis pas là pour débattre sur ça Si le match retour n'est pas annulé personnellement j'ai déjà ma place et, euh, et je pense que je vais peut-être vous en faire une vidéo c c est, c est, ça, ça peut être cool tu vois de, de vous ramener avec moi lors d'un déplacement Que vous puissiez avoir ça Bon non je vais pas trop filmer non plus parce que moi j'aime bien déjà chanter J'aime bien me, me casser la voix quand je vais dans ce genre de truc. L'année dernière, à Barcelone, c'était assez cool, même si on s'était pris 5 buts dans la cabesse, ça. Hein. <rire> c'était quand même assez dur. Et je sais que dans ce genre d'événement, filmé, c'est pas forcément bien vu, mais je pense qu'il y a quand même un petit truc à en ressortir, donc je vais essayer de vous en faire une vidéo. Je dis pas qu'on va se qualifier ou quoi, hein. au retour, on va même sûrement... Enfin... Même sûrement perdre, c'est pas ça C'est que je pense que ça peut donner un truc cool D'ailleurs ce week-end j'étais à Prague, hein, excellente ville Je sais que j'avais saucé mes potes polonais Enfin mes abonnés polonais, je vous avais dit que votre pays était super cool Et vous avez fait une vidéo que vous aviez appréciée à Cracovie Bah je vais essayer de vous faire pareil à Prague J'ai pris pas mal de plans et euh, je vais essayer de vous caler un peu de voix off Encore une fois, le format voix off C'est un truc que j'ai bien aimé Tout, tout, tout, tout Donc, le Slayer mon frère, alors vas-y ils sont Ils sont où Ils sont où Ils sont, où ils sont où Ah le shoot Zach le Slayer alors que 1 minute 43 dans le point Et oh On peut dire beaucoup de choses sur moi Mais on peut pas dire que je donne pas de ma personne hein. Attends, dans, dans le coin Ouais Victoire woohoo, Ça me fait plaisir yeah. On va regarder la killcam, on va regarder le score également. Je ne suis, suis pas le plus haut scoreur, mais je suis celui qui a le plus de points. Je sais qu'il a passé le plus de temps dans l'objectif. Ça me fait plaisir. Alors, 18-14, voilà, c'était une petite game de ligue. J'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si vous avez apprécié. Et je vous dis à la prochaine, les frères. Bisous.